Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez derrière moi Puerto de la Cruz ici dans le nord de Tenerife, il fait très beau aujourd'hui. Alors dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un indicateur que j'affectionne particulièrement en scalping, c'est le stochastique. C'est un indicateur très connu que beaucoup de traders utilisent et il fonctionne de manière particulièrement intéressante en scalping. Il y a des personnes qui pensent que les indicateurs sont toujours en retard et que ce n'est pas utile de les utiliser. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne peux pas trader sans indicateurs. Ça fait 10 ans que je fais du trading et j'utilise des indicateurs depuis le début de mes activités en trading. Donc, c'est possible qu'il y ait des méthodes qui vous permettent de trader sans indicateurs, mais moi, je préfère utiliser des indicateurs. Et euh, j'ai toujours utilisé le stochastique. Dans ma formation au scalping, j'utilise d'autres indicateurs en combinaison avec le stochastique. Mais le stochastique me permet vraiment de rentrer au meilleur moment. Dans ma formation euh, 3.0, donc la dernière formation au scalping que j'ai sortie, euh, j'utilise euh, la plateforme ProRealTime et je trade en 100 ticks et 50 ticks. Le 50 tics me permet de regarder le moment idéal ou rentrer et bien sûr je regardais également les unités de temps euh, plus longues mais vraiment le stochastique est l'indicateur qui va me donner le signal à la fraction de seconde près où rentrer euh, donc en position et vous savez qu'en scalping on fait des trades très rapides parfois qui ne durent que quelques secondes et on arrive à faire ainsi des séries de trades de 10-20 trades gagnants euh, assez facilement, surtout lorsqu'on est euh, dans, une, dans un mouvement euh, ascendant par exemple euh, de, du marché. Et bien, On attend que le stochastique soit bien positionné donc, en bas au moment où on, on veut rentrer dans, dans un trade et vous, vous voyez à ce moment-là que le stochastique est vraiment l'indicateur idéal pour rentrer au meilleur moment. Ça va très vite bien sûr, mais euh, ça vous permet bien sûr de vous exposer beaucoup moins aux risques des marchés financiers et d'ainsi prendre euh, des petits gains, mais de manière avec un taux de réussite qui est aussi euh, entre 90 et 95%, voire 100% certains jours. Donc pour moi, le stochastique est un des indicateurs vraiment idéaux pour euh, faire du scalping et bien sûr vous pouvez l'utiliser sur euh, d'autres euh, méthodes de trading euh, plus longues également. Mais euh, pour moi actuellement je, je ne me passerai certainement pas du stochastique et vous avez bien sûr euh, beaucoup de, trade qui euh, de traders qui utilisent cet indicateur. C'est vous dire si je pense que euh, c'est un indicateur que vous devriez également utiliser. Alors vous pouvez tester vous-même cet indicateur si vous ne l'utilisez pas encore. Et si vous souhaitez une méthode de trading efficace, une méthode de scalping efficace, eh bien, vous trouverez je pense en toute humilité dans ma formation au scalping, une combinaison d'indicateurs qui vous donneront une méthode vraiment très efficace. Donc en scalping il faut arriver à avoir au moins 80% de trades gagnants et bien sûr ne pas se laisser piéger et perdre sur un trade perdant. Mais si vous avez une combinaison d'indicateurs qui vous donne une convergence de signaux avec une très grande probabilité, vous verrez que c'est une méthode de trading très, très efficace. Donc depuis que je fais du trading, je recommande toujours maintenant ces dernières années parce que ça me paraît évident de faire du scalping pour commencer. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace, ben je vous invite à chercher des formations au scalping que ce soit la mienne ou d'autres formations. Euh, si vous souhaitez prendre la mienne, bien sûr ça me fera plaisir et je serai avec vous pour vous aider si vous avez des questions. Mais dans mes vidéos que vous recevez avec mes formations au scalping, vous aurez toutes des indications très précises sur la manière de procéder et arriver en quelques jours à apprendre cette méthode à vous mettre en route, à démarrer le trading, d'abord sur un compte de démo et quand vous arriverez à faire 90% de trades gagnants, c'est l'objectif à ce moment-là, vous passez sur un compte réel. Il ne faut pas forcément un gros capital au départ mais vous verrez que c'est très efficace, c'est amusant, il ne faut pas trader toute la journée. De temps en temps, quand vous avez un peu de temps, vous pouvez mettre, vous mettre à regarder le marché et voir avec le stochastique si la position est idéale pour entrer, à ce moment-là vous verrez que c'est une méthode de trading très efficace qui vous donnera de très bons résultats j'en suis certain. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous cherchez une formation de scalping, je ne connais pas toutes les formations qui existent sur le marché mais je vous conseille quand même d'essayer le scalping et si vous souhaitez ma formation vous avez un lien ici au-dessus et sous la vidéo, qui vous permettra, euh, vous pouvez payer par virement, par PayPal ou par carte bancaire. Et immédiatement, dans quelques minutes, vous recevrez directement la totalité de ma formation au scalping. Formation 102030. Vous recevez la totalité, même si vous payez en plusieurs fois. Donc, je vous invite vraiment à tester ça et à utiliser le stochastique, qui pour moi est un indicateur vraiment génial. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email dès que je, reçois, que je publie une nouvelle formation. Vous aurez donc un message de ma part et je vous donnerai ainsi des bonnes astuces, des bons trucs dans les prochaines vidéos également. Je vous dis à très bientôt, passez une très bonne journée, au revoir.